Comme vous l'annoncez Nathalie Martin et Camille Morio dans la précédente vidéo, le diplôme Influence et plaidoyer proposé par Sciences Po Saint-Germain à la rentrée prochaine bénéficiera d'un parrainage qui nous honore et qui nous enthousiasme tant il correspond à l'objet et au public ciblé par ce cursus. Il est donc maintenant l'heure de lever le voile sur ce fameux parrain, je lui cède donc la parole. Je suis très heureux de parrainer le nouveau diplôme Influence et plaidoyer qui est en partenariat avec France plaidoyer. Ce nouveau diplôme est un diplôme porté par l'IEP de Saint-Germain-en-Laye. C'est un diplôme pour nous extrêmement intéressant puisqu'il est autour des acteurs de la société civile destinés à former justement ces futurs acteurs de la société civile, très en résonance avec le Conseil économique, social et environnemental. Et donc c'est pour moi un vrai plaisir que de parrainer cette promotion, ce nouveau diplôme, compte tenu évidemment de la composition même du Conseil avec 80 organisations très en prise, évidemment avec les sujets d'actualité. Si on veut avoir une petite idée de ce que a pu fournir la société civile organisée, regardez ce, leur engagement euh, durant toute cette crise sanitaire, un engagement qui a été euh, extrêmement important et primordial pour passer justement ce cap euh, très difficile de la crise sanitaire euh, au printemps de l'année 2020. A très bientôt, bientôt. rendez-vous donc euh, très prochainement euh, pour ce nouveau diplôme. Voilà, le rendez-vous est maintenant pris avec Monsieur Bernasconi à la rentrée prochaine. D'ici là, l'équipe pédagogique de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et de France Plaidoyer se joint à moi pour vous souhaiter un heureux été reposant pour préparer cette rentrée.